De trouver un autre endroit, euh... donc je vais continuer ce que je disais tout à l'heure. Euh, je vous parlais des croyances qui vous tuent, des croyances euh, qui sont qui savaient être négatives pour vous, mais euh, que vous ne savez même pas. Donc, j'ai souvent beaucoup de personnes qui m'approchent et qui me disent Voilà. Euh, « Je veux que tu travailles sur moi parce que j'ai les mains percées, euh, parce que l'argent ne reste pas dans ma main. » Et là, je, je, donc je vais vous donner juste trois ou quatre pensées néfastes, on va dire, que vous avez. Et vous pensez en fait que dans votre tête, vous vous dites que vous êtes bloqué. Mais si vous changez votre perspective, votre façon de voir les choses... Vous allez voir que votre vie va avancer par rapport à ce que c'était avant. Donc je vais déjà remarquer que euh, pour avancer, vous devez vous répentir. Se répentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je change ma façon de penser. Ce que je pensais avant, donc le même argent que tu recevais va venir dans ta main. Mais si tu ne changes pas la façon dont tu vois cet argent-là, tu ne peux pas avoir euh, un succès. Donc c'est possible de partir de là où tu es. Avec le boulot que tu, es, que tu as pardon. Bonjour la reine Roland J'espère que tu es bien arrivée. Donc c'est facile de partir Peut-être tu as 50 000 francs le mois Peut-être tu as 100 000 francs le mois Peut-être que tu touches tes 1000 euros le mois Ou 2000 euros, 3000 euros, ou 5000 euros, euros Ce n'est pas la somme que tu touches Qui va faire quelque chose Mais ta, tu dois changer la façon de penser De ce que tu as Premièrement Et tu vas changer la façon de penser De la société et de l'argent Quand tu vas commencer à changer ça Tu vas voir que tu vas aller à des endroits différents. Tu vas euh, faire des choses différentes. Supposons que tu reçois 50 000 francs de salaire. Chaque fois que tu passes euh, devant peut-être un meublé, tu te dis Ah, le meublé, c'est pour les riches. Les gens, cela, ils pillent notre argent. Regardez, les riches, les riches. Alors que tu aurais pu aller là-bas, tu dis Voilà, euh, je peux me mettre comme un agent immobilier. Je me mets comme un agent immobilier. Et euh, quand je trouve les locataires pour votre meublé, vous me donnez 10 au lieu de voir cela comme un obstacle ou bien un sujet de jalousie, tu as vu ça comme une opportunité d'avoir plus d'argent. Ou tu peux demander de travailler là-bas. Mais moi, bon, personnellement, je n'aime pas aller travailler pour les gens. Euh, voilà. Donc, ou on va, va encore penser un truc... Euh, Est-ce que vous savez que beaucoup de Camerounais ne sont jamais partis au supermarché? L'année passée, j'avais une ménagère. Elle a peut-être 25 ans. Donc elle travaille à temps partiel. Et... Euh, je me rappelle un jour, je passais au départ je faisais les courses moi-même, après j'ai dit, même les courses, je n'ai pas le temps d'aller faire. Je l'envoie au supermarché, elle a peur, elle me dit que non. Je dis, mais attends un peu, comment ça se fait que une Camerounaise de 25 ans, il y a des supermarchés au Cameroun depuis peut-être 15 ans même. Tu n'es jamais entré dans un supermarché. Bonjour, euh, bonjour Kanko, bonjour les rois et reines, bonjour. Je vois que Kinshasa, Kinshasa m'écoute beaucoup ce matin Tu vas voir que Cette personne va prendre son salaire Va se limiter dans la tête Ah ça c'est les endroits des riches Ah c'est pour les blancs Ah c'est pour les ceci Et ce sont des choses comme ça là Qui vous bloquent sans que vous ne le sachiez Chaque mois vous devez Il y a les endroits de votre ville Il y a certains restaurants Où le plat là bas c'est 10 000 ton salaire, c'est 50 000. Un jour, tu attrapes un 10 000, tu pas là-bas t'asseoir. Tu manges, tu vois aussi, ce que si tu vas mourir. Donc, tu dois recevoir ton argent et changer ce que tu pensais. Ce, comment tu utilisais ton argent. Quand tu vas changer comment tu utilises ton argent, tu vas aussi changer ta façon de voir les gens qui sont autour de toi. C'est pour ça qu'on a des personnes très spirituelles, mais qui n'ont pas d'argent. Parce que malgré votre spiritualité, l'esprit est très fermé. Pour toi, tout le monde, c'est Babylone. Tout le monde, c'est l'ennemi. Tout le monde, c'est le diable. Tu as les dons spirituels. Tu gardes ça pour toi dans ta chambre. Tu vois, quelqu'un avait un don. Quelqu'un qui il connaît seulement bien parler. On m'a dit qu'il y a un hein, monsieur. Il était à Bafoussam ou à Badjouné. Bafoussam, je pense. C'était un féman. Il a commencé à faire la spiritualité. Et quand les gens venaient, sa bouche était tellement sucrée que quand il parlait, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Il parle. Et il dit. Euh, euh, il, en fait, lui-même, il savait que ses dons spirituels ne marchent pas. Mais il faisait le semblant. Laetitia, je t'en prie, euh, toi-même, écris-moi. Tu as compris, Laetitia? Laetitia, voilà le numéro en haut de la vidéo ici là, écris-moi pardon. à un moment, il prenait même le noyau de l'avocat, il donnait aux gens. Il dit que écrase ça, tu mets dans ton huile, tu te l'as, tu te, tu te... Tu te avec. Écrase ça, tu bois. Écrase... Il a donné les recettes et les gens partaient faire ça marcher. Cet homme avait une confiance en lui qui était euh... on va même dire absurde. Il croyait trop en lui. Et tu vas voir des personnes avec des dons réels, les vrais dons. Là que tu es dans ça, tes les ancêtres te parlent. Tu restes comme ça là, l'esprit te dit. Et ce, ce que l'esprit te dit, c'est ça. Mais te voilà. Tu es.. Ah non, moi il n'y a pas là-bas. Les riches, il y a les gens qui ont. Ton argent est là-bas dans, dans la maison des riches. L'année je suis suivante, quand j'ai commencé le, le, le, le camp des vacances des enfants, je vous assure que les plus riches de toi là amenaient leurs enfants chez moi. Et à l'époque, j'avais la tête toujours rasée comme ça. Là, quand tu entrais dans mon bureau, j'étais mince, suis... Maintenant, j'ai un peu les formes. J'étais mince. Quand tu entres dans mon bureau, on dit que c'est la petite fille qui parle à la radio comme ça. Il fallait voir comment les familles arrivent, ils me donnent cinq enfants. Ils portent cinq enfants, ils me donnent. Que madame, on compte sur vous pour nos enfants. Et quand ils arrivent comme ça, en une, une soirée, ils retirent 200 000 pour que tu t'occupes de ces enfants pendant trois jours par semaine, pendant quatre semaines, pendant un mois parce qu'ils avaient vu et j'ai découvert mon don pour les enfants quand je grandissais j'étais aussi j'aimais trop m'occuper des enfants des gens c'est un jour que un, mon premier gars avec qui j'ai eu l'enfant premier premier il m'a connu j'avais 16 ans et demi peut être que ça fait peut être un, un an il me dit que ton don avec les enfants, là, ça a toujours été dans toi. Que quand tu étais plus jeune, tu rassemblais souvent les enfants de tes tantes, les enfants des gens au quartier, tu t'occupais d'eux, tu les conseillais, tu les tressais, tu les arrangeais, tu leur tu les montrais comment ils vont, vont s'occuper de leur corps. Et j'avais 17 ans à l'époque. J'avais 17 ans. C'est quand j'ai eu 32 ans que ce don-là, je me suis rendu compte que ce qui est en moi, les riches là dedans qui ont l'argent mais ils ne savent pas comment discipliner leurs enfants il y a les gens là-bas qui ont du succès s'ils te payer 3 millions par, par, par, par an dans une école pourquoi ils peuvent pas venir me donner les 3 millions là et je leur donne les mêmes résultats donc vous devez comprendre que les dons que vous avez vous allez devoir changer votre mindset par rapport à ça donc je vais devoir changer ma façon de penser de mes dons, ma façon de voir euh, euh, la société vis-à-vis -vis de moi. C'est ça qui va vous permettre de sortir du trou là où vous êtes. Parfois tu vois quelqu'un comme ça là. La personne est belle. La personne est intelligente. Quand elle conseille comme ça là, elle te conseille, tu pas tu fais ça marche. Elle te conseille, tu pas tu prends ton, ton, et ton conseil par rapport à ton business. Alors, tu pars, tu te mets en pratique. En un mois, tu as 5 millions de gros bénéfices. Le mois prochain, 5 millions. Mais quand tu la vois, être doute elle doute d'elle. Tu la vois, elle se dit Ah, ah j'ai même quoi Je peux même, ah, C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et elle-même qui t'a conseillé là, elle n'a pas l'argent. Vous devez changer la façon dont vous vous voyez. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de travailler dans des boulots qui n'ont pas de sens. On vous paye les salaires minables. J'ai commencé quand je me suis dit que... Bah, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Parce qu'elle partait travailler, je travaille, je travaille. Je vois il fait de 8h à 17h chez toi. Ta vision, d'abord, même ça n'est même pas un truc qui m'encourage que je... je tu ne participes pas à ta vision. Ça ne me. À la fin du mois, ce que tu me donnes, même. Je, dès qu'elle perd le loyer, comme ça, la pape, c'est fini. Loyer, nourriture, c'est fini. Après, elle dit Pardon, laissez-moi les choses là. Tu commences à voir qu'est-ce qu qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, vous allez devoir changer votre façon de voir vos dons. Vous allez changer votre façon de vous voir. Vous allez changer la façon dont vous voyez le monde. Bonjour, la reine euh, Olga. Donc, ceux qui disent tout le temps Oh, j'ai les mêmes PC. Tu n'as pas les mains percées. Et quand tu... Et aussi autre chose que les ancêtres me disent de vous dire. Tu... Parfois, tu fais le jeûne, tu fais les prières. Le Seigneur te dit, tu es délivré. Toi-même encore le lendemain, ton agent commence à faire comme ça, là, comme si le diable ne fait que... Tu dis, ah, mes mains encore sont percées. Toi-même, tu ouvres la bouche. Elle. Vous devez savoir que quand vous faites un lavage, vous faites un traitement spirituel. Vous, vous faites le salakav. Je ne sais pas ce que vous avez fait sachez que ça a enlevé ce que vous avez demandé là, ça a été exaucé ce que j'ai demandé là on m'a donné maintenant où tu dois changer ta façon de penser de comment on te donne tu peux finir ta prière ton trois jours de jeûne, 7 jours de jeûne quelqu'un se présente à toi et te dit je veux bosser avec toi je veux qu'on ouvre un dépôt de boissons bonjour la reine Ariane Comment tu vas, comment va mon bébé J'espère qu'elle vient au Cameroun cette année. Si elle ne vient pas, ouais, c'est Dieu. Envoie-la au Cameroun. Quelqu'un <rire> te dit, euh, ouvrons le dépôt de boissons. Toi, tu dis, ah, dépôt de boissons. Moi, je n'ai jamais fait dans ça. Celui qui va vouloir m'escroquer. Et si je perds l'argent Et si tu vas commencer à avoir toutes tes idées qui vont venir dans ta tête alors que quand tu as prié, le Seigneur a ouvert le ciel et tu payes ta dîme. Tu payes tes offrandes. Le Seigneur t'ouvre le ciel avec les opportunités. Tu commences à dire ah, « mm, mm, mm, mm, mm. Donc tu vois que tu vas devoir changer ta façon de penser. Certains parmi vous, Dieu vous appelle même à sortir de ta maison. Tu vas prendre un magasin tu dois prendre une boutique. Tu dois ouvrir une boutique par la fois. Dès que l'opportunité vient, quelqu'un te dit non, je te donne mon magasin. Tu ne, ne, payes, pas le, tu ne payes pas de caution. Tu payes seulement chaque mois. Quand on te dit ça, tu dis ah, je suis sûr que la personne s'il veut m'escoquer. Et puis si j'ouvre même le restaurant, qui va venir? Qui va venir? Toi-même, tu commences encore à gâter tes choses. Qui va venir? Hein? Est-ce que les gens vont même entrer? Le doute commence à finir à ta tête. Tu tournes finalement le, le magasin là-bas. On donne le magasin là à une autre personne. Tu lances le. le, le, le, le tu finis ton jeûne, ta prière. Quelqu'un te contacte et dit qu'il y a un terrain là. Je veux que tu achètes. Achète le terrain là. C'est une bonne opportunité. Achète, je vais faire l'agriculture dessus. Achète, non, je vais faire l'élevage dessus. Te voilà encore. Ah, est-ce que je suis même là beau pays? Ah, non, non, non. Écoutez. Dans le business, dans le business, tu dois prendre les risques. Si tout le monde apprécie ce que tu fais avec ton argent, ce que tu n'es pas en train de faire bien, quand ils prennent mes conseils, me... c'est les ancêtres qui me parlent. Quand, quand mes ancêtres me parlent, je n'ai plus besoin de l'opinion de, de, de quelqu'un. Même si là où je parle, l'argent que je donne là, vous avez, vous avez l'impression que l'argent là, quelqu'un va prendre. Ah, elle va partir. Euh, qui va, qui va s'occuper de ça? Euh, C'est mon agent, non? C'est mon agent, non? C'est ton agent. Et une croyance que vous devez enlever aussi de votre tête. Quand, quand tu es dans tes premières années, tu dois prendre au moins 10 ans où tu es seulement en train d'investir. Tu dois prendre au moins 10 ans « Bonjour. Beaucoup d'entre vous, quand vous commencez, il faut que je construise ma maison. Il faut que je... Je je dois aussi avoir... Écoutez, tu ne fais pas la course avec quelqu'un. J'ai un ami qui a construit son deuxième immeuble avant de construire sa propre maison. » conçu première maison 300 millions deuxième maison ça encore peut-être 250 millions meublé tout louer ça après les deux maisons là il est encore parti construire un autre endroit où il va louer aux gens pour qu'ils fassent leur business ça va leur donner l'argent et c'est maintenant ça fait au moins sept ans qu'il est en train de faire toutes ces constructions là, et en location c'est maintenant qu'il a en train de construire sa propre maison c'est quand vous aussi dit, ah, j'ai fait 15 ans, je n'ai même, même pas un terrain à moi. Je n'ai même pas une maison à mon nom. cherche le cash flow. cherche le cash flow. Parce que le riche, ce que vous appelez même riche là, ce n'est même pas ça. Le riche, c'est quelqu'un qui a une crédibilité bancaire. C'est quelqu'un qui sait que je peux avoir besoin de 20 millions. Je pars à la tontine. Je prends 20 millions pour qu'on me donne ça avec les intérêts. C'est-à-dire, je vais prendre 20 millions, je vais venir remettre 23 millions le mois prochain. Il prend les 20 millions là, il peut en mettre dans trois conteneurs ou deux conteneurs. Le conteneur arrive dans deux semaines. Il vend, il a le bénéfice de 6 millions par conteneur. Quand d'autre a dit, ah, moi si j'ai 20 millions, je vais mettre en banque. Je vais mettre. Ça m'amène dans mon, mon autre point. Vos comptes bancaires d'épargne là, ça ne vous sert pas. Le compte bancaire d'épargne compte épargne là tu épargnes l'argent ça te sert à quoi tu épargnes l'argent ça te sert à quoi tu as pas encore les gens que tu restes avec la personne chaque jour la personne dépense un million donc tu marches avec la personne tu vois comment il ils sont ils sont ils un million le soir ils sont un million un ils sont ça 1,5 million Ils Il sort, 1, ,5 million. Il sort 1 million Chaque jour ils dépense au moins 1 million Donc tu crois qu'il a 500 millions gardés quelque part Regardez la majorité de ces personnes là Ils ont plusieurs activités Et tu dois classifier Ça m'amène dans mon prochain point Classifie tes activités Tu dois avoir l'activité qui te donne l'argent chaque jour Même si c'est 10-10 000 chaque jour Tu as l'autre Que c'est on te paye seulement Peut-être chaque semaine Peut-être c'est le meublé je ne sais pas chaque semaine, tu as quelqu'un qui va venir, il donne, même si nous, ça pour trois jours. Trois jours, ça fait 150 000. Donc chaque semaine, sur la, la, la maison là ou la chambre là, tu as 150 000. Donc chaque jour, le restaurant te donne 50 000, 70 000, 150 000, 200 000, ça dépend. L'autre, L'appartement que tu as mis là-bas, chaque semaine, ça te donne 150 000. Maintenant, tu as aussi peut-être euh, des, des, des, des, des produits que tu commandes de Turquie souvent. Quand ça arrive, dès que ça arrive chez toi, tu sors la marchandise à peut-être une fois par mois. Tu vends, tu fais tes ventes, tes ventes peut-être en 7, une semaine, sept jours. Tu écoutes toute la marchandise. Ton bénéfice sur ça, c'est 2 millions. Donc, tu, chaque jour, tu as l'argent qui entre. Ça permet peut-être de payer les petites factures. Les, les... Écoutez, le pays m'a beaucoup enseigné. Le pays m'a beaucoup enseigné parce que j'ai fait 13 ans en Europe en Europe on te disait toujours salaire, salaire, salaire mensuel, salaire, salaire j'étais dans ça, comme Pian j'arrive au pays déjà que je suis arrivé au pays mes comptes, un truc là-bas a été bloqué donc je n'avais pas le choix je n'avais pas le choix il fallait que je, je, je crée l'argent je vois au pays chaque jour je dépense au moins 50 000 je dis que yey. C'est comme ça que le pays va vite. Au début, ça c'est au début. Aujourd'hui, ça a ça, de multiplie même multiplier même par, par 15 ou 20. Et sortir d'argent qu'il fait moi, moi, quotidiennement, je ne peux même pas compter. Je dit que hey, ça veut dire que si tu as en banque un salaire fixe de 1 million, en un mois là, ça ne va pas aller. Et je me tourne au pays, je vois. Chacun a son petit petit truc comme ça qu'il a déposé. Ça lui donne un peu d'argent chaque jour. Je dis mais attends, un peu, les gens sont tout compris. ils ont tout compris vous êtes en Europe là-bas, vous croyez que vous êtes non, moi je suis en Europe, c'est pour ça que je vous dis que si tu es au pays, tu m'écoutes, tu n'as rien envie à quelqu'un qui est en Europe, parce que quand il parle j'ai quelqu'un que j'ai parlé n'importe comment au gars là il me dit que je veux que partir en beng. je lui dis même que reste ici travaille comme ça, comme ça, comme ça tu peux me mettre 200 000 de côté tout ça passe c'est bien là-bas c'est mieux là-bas on se forme mieux là-bas c'est. j'ai dit wow Seigneur Tu te lèves à 5h, tu es dans le froid le matin. Tu es dans le froid le matin. Tu arrives au boulot à 6h37. Heures heures. Tu finis à 16h37. Heures heures. Tu es encore dans le froid. Tu arrives, tu, tu dois aller faire les courses. Tu arrives à la maison, tu finis tout, tout, tout à 19h20. Heures, heures. 20h heures là, tu vas encore faire quoi? Tu te couches, tu regardes un peu la télé. Tu couches encore, tu dors. Le lendemain, tu repas encore. Bonjour la reine Sandrine, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre que, les gens en Europe maintenant sont entrés chez chercher à faire des petits petits business. Les petits business, tu vois quelqu'un en Europe comme ça là, il a un petit 500 euros, il en sont fait un petit ça chaque semaine ça donne même 100 000, il met dans un compte. Bon, à l'époque, quand je me suis tournée, je vois au pays que tout le monde, même la petite maman, elle a son petit truc de tomate là-bas qu'elle vend. Avec sa tomate là, elle sait que chaque jour elle a au moins 5000. Multiplie 5000 par 6 jours de la semaine, ça fait 30 000. Multiplie les 30 000 là par 4. Donc, vous devez comprendre que vous avez besoin de changer, euh, même quand vous priez souvent. Ton objectif, ça peut être peut-être de construire l'immeuble. Pour l'immeuble, tu sais que tu auras besoin de 200 millions, de tous les travaux. Tu peux répartir les 200 millions là en combien de mois. L'immeuble va te boire l'argent. Je sais que certains d'entre vous, votre première solution, c'est d'aller prendre le crédit à la banque et encore de passer 20 ans à payer le crédit. Tu peux d'abord te dire, ok, j'ai peut-être... Si elle demande de 200 000 de crédit... 300 000 euros de crédit, je dois déposer au moins ce 30 000 à la banque. Avec les 30 000 que je veux déposer à la banque, là, quelle est l'activité que je peux faire maintenant Je divise et fais mes trois activités. Avec 10 000 euros au pays ou bien même là-bas en Europe, hein, on ne peut pas Vous seulement pas même investir en Afrique. Et beaucoup d'Africains, quand vous arrivez en Europe, je ne sais pas pourquoi, vous ne voulez pas faire les activités sur place. Ouvrez les restaurants, faites les prêts à porter Il y a des activités que vous pouvez faire en Europe. Et vous faites trop le copier-coller aussi. Oh, j'ai vu les mèches qui marchent, les mèches, les mèches. Tu achètes les mèches, tu, tu as 5 000 euros, tu portes, tu fais seulement les mèches, tu déposes. Et tu sais que tu ne voulais pas vendre, tu ne voulais pas parler. Donc, tenez compte de toutes ces choses-là, s'il vous plaît. Tu peux dire, ok, je prends 10 000 euros, je mets d'abord dans quelque chose. Je prends 10 000 euros, je mets là-bas, je prends 000, 5 000 euros, je je bâtir encore 2, 3 autres business. Peut-être même avec 10 000 euros de ça, j'achète un terrain, je sais que le terrain-là... Dans 5 ans, quand il va vouloir construire l'immeuble, le terrain là, je vais vendre ça. J'achète à 10 000 euros dans 5 ans. Je le vends même à 40 000 euros. Tu te lèves le matin. Vous bah, que vous aimez être salarié là-bas en bain. Tu achètes, tu achètes des produits en ligne. Tu vends toujours en ligne une activité. On sait que le matin, dès que je te lève, de 5h à 6h30, tu es en ligne, tu postes, tu postes, tu postes. Au pire des cas, tu payes un, un community manager. Au pays, il y avait 100 000 francs. Tu payes quelqu'un que chaque mois il va pour mettre tes produits sur la page. Il gère deux de tes pages. Tu rentres le soir, tu tu rapidement, tu fais ton direct. Écoutez, hein, si vous ne ménagez pas votre, votre énergie, votre tête, vous allez mourir salarié. Même en Afrique. Tu es là, tu dis ouais, Je vais acheter la voiture. je vais acheter la voiture. Moi là, si vous me voyez mettre l'argent dans quelque chose, c'est que je suis en investi. Moi je suis, trop bien, je suis trop calculatrice Tous ceux qui me connaissent Ils, ils savent déjà ça de moi Même un être, même, si tu me vois j'investis sur toi Je te dis moi cash Que si je mets mon argent sur toi Sache que je sais que j'ai quelque chose Que je vais tirer de toi Et Si moi j'ai un ami je sais qu'on va travailler Je n'aime pas les trucs qu'on dit qu'amitié qu je, je, Non non arrêtez ça Un moment tu as qu'on s'est dit il m'a utilisé Il a utilisé mon argent il est parti Non non non, non arrêtez votre truc là Tu si dépense mon argent, j'achète que telle chose pour toi. Moi, j'avais vu peut-être en Europe, non. Il y a peut-être les Nigériens ou les Maliens, Somaliens. Parfois, quand ils arrivent là-bas, ils ouvrent un bon business. Il fait venir beaucoup de ses frères. Et leur contrat, c'est le suivant. Leur contrat, c'est le suivant. Même les Chinois en Angleterre, à un moment, on avait parlé des Chinois qui faisaient ça. Je te fais venir, j'ai dépensé peut-être 1500 pounds pour faire tes papiers, faire ton visa, faire ton truc, tout ça là. Tu arrives, tu travailles pour moi, un an. Pendant les un an là, c'est le temps que tu rembourses mon argent. Et bien sûr, chaque mois je te mets une petite somme d'argent de côté. Parce que parfois quand tu arrives à l'étranger, le problème que tu peux avoir c'est que les travailleurs ne sont pas aussi, euh, aussi déterminés. Il y a les pays que je suis en train de faire actuellement, que je vois que tu vas prendre un travail là-bas, il est paresseux. Parfois, ça vaut la peine pour toi que tu cherches quelqu'un de très fiable. Donc Je voyais souvent ça en Angleterre. Tu vois un, un resto chinois comme ça, là, il y a même 10 Chinois là-bas qui travaillent. Toute sa vie, c'est le travail. Parce qu'il a un contrat avec la personne qu'il a amené là-bas. Il sait qu'il travaille là-bas deux ans. Il rembourse l'argent de la personne. Donc, si tu, tu prends l'argent, tu mets sur la voiture. Il y a certaines de vos voitures que vous êtes en Europe là-bas. La voiture au pays, c'est ton frère qui tourne avec tu peux prendre la voiture tu dis, OK, on va mettre en location. Et si ça ne te produit rien, moi, je ne peux pas vous mentir. Si ça ne produit pas, vends, tu chez sais ce que tu vas faire pour mettre que ça produise. Apprenez à multiplier votre argent. Bonjour les oiseaux. Regardez. Il y a même certains business dans lesquels vous n'avez jamais pensé faire, que vous allez vous retrouver en train de faire maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais pensé faire dans l'agriculture, vous n'avez jamais pensé faire dans l'élevage. La saison est en train d'arriver, tu vas commencer à faire dans l'élevage. C'est que tout pour voulez seulement qu'on voit que j'ai la voiture, on voit que j'ai l'argent. Si tu es encore à l'étape où tu veux impressionner les gens, tu ne peux pas te faire de l'argent. Il y a des moments où tu vas me marcher, on s'en tout le temps, on dit qu'elle a seulement les t-shirts, elle n'a pas les habits Louis Vuitton. Parce que tout l'argent que tu aurais pu acheter, les Louis Vuitton avec, tu as pris ça, tu es parti investir. Et ton investissement va te payer sur 3-4 ans. Il faut venir voir un peu les, les, les, je veux dire quoi, les Libanais peut-être. Tu vois, je, Parce que quand je, il y a en Afrique de l'Ouest, euh, même au Gabon aussi, il y a beaucoup de Libanais. Quand tu vas voir un Libanais peut-être dans un. Il arrive, hein, il n'est pas sur votre d'habillement là. Il dit que je suis dans le magasin de mon oncle. Je travaille ici chez mon oncle. Il, ils ont tous les gros magasins, les grands immeubles. Va voir son habillement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va, il va avoir une voiture confortable. Il va vivre dans un bon appartement. Mais dire qu'il est dans vos choses, que vous voulez dépenser l'argent, là, non. Et c'est ce qui va vous euh, descendre un peu. Tu là, tu n'as pas encore mis tes investissements. Tu vas l'acheter la voiture de 20 millions. Tu vas faire quoi avec la voiture de 20 millions Non, dites-moi vous-même. Voilà. Donc, je vais juste voir, je vais m'assurer que j'ai résumé tout ce que je devais vous dire. Euh, je vais faire le direct dans la rue aujourd'hui. Je vais aller marcher. Moi, j'aime beaucoup marcher le matin. Hum. donc j'ai parlé du c'est un nombre de mains percées ne cherchez pas quand vous priez, arrêtez de dire Seigneur, je veux que l'argent reste dans ma main Seigneur, montre-moi la façon de bien investir mon argent c'est tout. Oh, il y j'ai un point que je n'ai pas adressé j'ai parlé des comptes d'épargne vous remplissez vos comptes d'épargne alors que vous n'avez aucun investissement là dehors et aussi j'ai parlé de la construction peut-être on ne construit pas pour laisser comme ça tu construis la maison tu as une maison dans laquelle tu as mis 20 millions au pays et tu fermes la maison là 365 jours par, par an. Tu viens vivre là-bas deux semaines par an. Tu, tu vois, c est, c est... Pour moi, en fait, c'est des pertes. Euh, et tu dois aussi avoir pour but d'augmenter tes canaux de revenus. Donc, pour l'instant, peut-être tu as seulement ton salaire. Ton but premier, ça doit être de multiplier les, vo les voies par lesquelles tu te fais de l'argent. Donc, euh, tu peux te dire, dans un mois ou deux, il faut que j'ai tel autre truc. que Le... Parce que les salariés, leur but, généralement, c'est d'économiser l'argent. Donc... Vous devez aussi comprendre que la motivation vient de l'intérieur de vous. Si tu n'es pas motivé, oublie, personne ne va te motiver. Personne ne va te motiver. Tu dois te motiver de toi même de l'intérieur. Donc ça va m'amener sur mon dernier point par rapport au mariage. Beaucoup de personnes, euh, votre problème majeur, je ne suis pas encore marié. Voilà. C'est que le mariage c'est un sujet assez délicat. Je ne suis pas encore marié. Oh, regarde-moi. Par exemple, là je suis dans la rue de. Je suis dans la rue de Libreville. Vous allez voir beaucoup d'immeubles ici. Voilà un Libanais. Quand il a sorti sa voiture. Vous allez voir, là, un Libanais là-bas. L'immeuble ici, je suis sûr que c'est des Libanais. Tout ce que vous voyez de beau qui a été construit ici. Ce sont les étrangers qui viennent pour faire. Voilà encore un autre immeuble là-bas. Je peux pas voir tous les locataires qui sont là-bas dedans. La moitié ce sera européen ou libanais. Parce que en fait, les africains ne visent pas loin. Voilà notre immeuble là-bas. Celui-ci il est, il est tout nouveau. Tout nouveau. Beaucoup de bailleurs ici, là. Tu vas voir quelqu'un, qui va te dire qu'il a cinq restaurants, trois immeubles. Tu le vois, il est petit comme ça, là. Tu le vois parfois même dans un, dans, un, dans un des restaurants, là, il est là bas le soir. Donc, on parle mariage. Beaucoup d'entre vous, vous passez le temps à attendre l'homme idéal. Tu as les dons, tu as les idées. Tu as les dons spirituels, tu as les idées. Tu connais faire l'argent. Maintenant, étant donné que c'est quelque chose qui te préoccupe, tu dois te demander pourquoi je pense ce que je pense là. Pourquoi est-ce que je me dis que je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie? Pourquoi? T as mis ça dans ta tête. Est-ce que tu penses que c'est quand tu vas trouver l'homme de ta vie, entre guillemets, que tes choses vont avancer? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un homme là dehors quand tu vas le rencontrer comme ça? Le ciel va s'ouvrir. Et C'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Femmes comme hommes. Vous attendez une personne particulière. Parfois, quand tu es divorcée, ça t'a brûlé une fois. Mais tu n'as pas compris. Tu es toujours là comme ça. là que, que, que, que, que. Non. Tu dois d'abord, premièrement, te dire la bonne personne viendra le bon moment. Comme je suis, je ne manque de rien. Je ne manque pas l'amour, je ne manque pas le sexe. Parce que ça, c'est les choses qu'on va venir vous dire. Voilà encore un autre immeuble. Je vous assure, si vous entrez dans l'immeuble, si vous allez voir, il n'y a que des blancs dedans. Le mariage que tu dis que tu es en train de chercher. Donc, tout à part dans tes sujets de prière. Je veux me marier, je veux me marier. Moi, j'ai dit, tu as l'argent déjà établi ah. j'ai un petit là au cameroun il me ça fait deux mois il vient me voir il me donne le billet d'invitation à son mariage et le petit là je l'ai tellement reproché parce qu'il dort trop et trop moumou je ah. dis que oh, dans le gars c'est aussi se ce marier ok tant mieux quelques semaines plus tard il m'écrit oh je dois prendre le, le le studio pour que moi et ma femme on aménage qu'on va se marier que tu vas te marier tu veux que je t'aide à payer ton loyer et tu es fou tu es fou parfois on vous met les objectifs dans la tête on vous met les objectifs dans la tête vous partez vous courez seulement pour aller faire tu ne sais pas quand t'a vendu le rêve Donc soyez vraiment vigilant par rapport à ça. Peut-être ton objectif pour l'instant, « Oh, je veux je me marier, je veux me marier. »« Je veux me marier, je veux me marier. » Même si tu rencontres l'homme-là maintenant ou la femme, est-ce que tu as l'argent pour faire le mariage Tu as l'argent. Concentre-toi, tu fabriques ton argent, tu mets tes sources de revenus claires. Tu ne demandes rien à personne. Là, tu vas voir quand même le choix de ton partenaire ou de ta partenaire. Ça ne sera plus influencé par quelqu'un. Il n'y en a pas mis, vous vous mettez dans les relations parce que la personne a l'argent. Et tu n'es même pas conscient que si tu avais tout ton argent, tu ne te mettrais pas dans ce genre de relation. Voilà. J'ai terminé. Hein. Voilà, il y a une salle de gym dans cet immeuble. Une très grande salle de gym. Mais ça, c'est. clan de ces complexes que si vous voyez, ce, ce ne sont pas les. C'est pour les étrangers. Les étrangers qui investissent ici. Tout ça, c'est les étrangers. Les étrangers. Tu vois un grand magasin ici, là, ce sont les étrangers. Bon, j'ai terminé avec vous. Si mes idées que j'ai déposées là, ça peut aider quelqu'un. Pour qu'il fasse quelque chose, c'est bien. Si ça ne va pas vous aider, c'est tout bien. Donc, ajustez vos prières. La priorité chez toi, ça doit être de te faire. Stabilise-toi financièrement. Ça va être une priorité chez toi. Voilà. Bon, passez une très belle journée. Partagez mon direct. Je viens de partager même pas là. Bonne journée.